Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le dimanche 28 février, dernière jour journée de février. Aujourd'hui, euh, j'aimerais regarder avec vous, euh, vu qu'on est la dernière journée de février et aussi euh, peut-être vu qu'on a eu une dégringolade assez importante au niveau de l'or. Euh, regarder la perspective un peu plus à long terme, euh, non seulement sur l'or, mais aussi sur le dollar américain. Et euh, j'ai placé un article euh, que j'ai pris... Euh, euh, sur, euh, attendez une petite minute, euh, euh, c'est goldmoney.com, ça se trouve être un site justement consacré à l'art. mais il, qui parle euh, euh, de l'inflation monétaire euh, euh, prochaine, eh l'inflation dans le fond, parce que dans le fond c'est clair et net de la part de Janet et Hélène et de... Ben, Jérôme Powell euh, du gouvernement américain, là, peu importe, euh, euh, c'est qu'on n'arrêtera pas euh, d'imprimer de, de, de la monnaie et c'est un peu normal, surtout euh, parce que les, euh, les bons du trésor, euh, Powell va probablement euh, s'attaquer à, à racheter plus de bons du trésor pour faire en sorte que les taux d'intérêt, euh, une panique de taux d'intérêt sur euh, les bons du trésor, ce qui est arrivé euh, cette semaine, euh, c'est ce qui a fait chuter l'or aussi, c'est une panique d'achat parce que dans le fond, on parle que l'inflation, oui, évidemment, je pense que, que l'inflation a déjà commencé. Euh, mais euh, Jérôme Powell ne veut absolument pas que les taux d'intérêt puissent grimper, euh, parce qu'il sait très, très bien que si euh, les taux d'intérêt grimpent, c'est la chute euh, massive des actions. Euh, mais de l'autre côté, ce qui, qui arrive en ce moment, c'est la chute euh, des bons du Trésor. Et si on aurait un, un, un crash obligataire, là, bon du Trésor américain, peu importe. Euh, ben Ça serait vraiment catastrophique aussi. Donc, ce que je disais dans un article, c'est pas celle que je vous présente, mais euh, on parlait justement que Jérôme Powell a, a deux choix, soit sacrifier le marché des actions ou soit sacrifier le marché obligataire. Donc, de cette manière-là, Jérôme Powell, c'est sûr qu'il va continuer à agir. Euh, en achetant des bons, des obligations, euh, donc euh, et, euh, que le gouvernement américain a besoin de de, de, de ces euh, cet argent là qui, qui est de la dette là, dans le fond, euh, qui est de la dette que la Fed achète, rajoute à son bilan, mais euh, euh, je, euh, à Janet Yellen a dit clairement qu'elle a... Euh, elle embarque euh, vraiment dans la théorie mo monétaire moderne, c'est-à-dire qu'on imprime de l'argent pour les opérations courantes, tout simplement, pour euh, payer des employés de l'État, pour euh, les pa payer des pensions de l'État et pour euh, le fonctionnement des États-Unis. Et on va aller le voir tout à l'heure sur euh, probablement un site que vous connaissez, US National Dest, qui parle, qui donne tous les éléments justement de, de, de, ben, de du déficit cumulé chaque année, et en plus de la dette euh, totale américaine, on est rendu à presque 28 000 milliards, faut pas que je me trompe d'un chiffre 28 000 milliards de dollars au niveau de la dette américaine. Donc, euh, on va lire un peu euh, ce que, attendez, ben, placer ça comme ça. On va lire un peu ce que l'article dit et en plus en, ensuite euh, on va regarder la dette américaine qui continue à, à, à grossir. C'est une des raisons pour laquelle l'article parle de ça à, à la fin, euh, que l'or justement est la solution en tout cas pour se protéger de cette hyper euh, euh, on va dire construction monétaire euh, alimentée par la Fed donc euh, et à, avec le trésor américain maintenant de la part de et elle n'a pas l'intention de reculer. Donc, il va y avoir de plus en plus d'argent, euh, de, de monnaie créée à partir de rien dans le système. Euh, Powell va racheter les bons du trésor pour faire en sorte euh, qu'il puisse euh, moins, moins euh, euh, poursuivre de chute parce que dans, euh, la manière que ça fonctionne, lorsque les bons du trésor descendent, le taux d'intérêt sur les bons du trésor euh, monte. C'est comme ça parce que dans le fond, le, le le, le, le, le bon du trésor est plus intéressant avec un taux d'intérêt euh, plus élevé lorsqu'il descend. Donc, euh, ça se trouve être un équilibre, un jeu d'équilibre. Euh, donc, on va aller voir euh, l'article, en gros, pour essayer de voir ce qui, ce qui pourrait arriver. Euh, donc, euh, je vais vous lire quelques petits bouts, tout simplement, et, euh, et on, on épluchera ça, euh, un, un peu de conclusion de tout ça, là. Euh, par ailleurs, la Fed poursuivra son QE au rythme de 120 milliards de dollars par mois. C'est ce qui ce qui arrive en ce moment. 120 milliards. Ça, c'est à part des plans de relance de Joe Biden, 1900 milliards, euh, 2000 milliards, on va dire. Euh, c'est de l'injection monétaire qui est faite de la part de la Fed. Euh, mensuellement, 120, 000, euh, 120 milliards par mois, euh, ce qui, combiné au plan du Trésor, signifie une inflation euh, de la masse monétaire totalisant 1800 euh, bon, mais, milliards euh, de dollars. 120 fois 5 mois euh, 120 fois 5 mois plus, on a tout le petit calcul, euh, est en cours depuis le début, le début de ce mois jusqu'à la fin juin. Donc, à part de ce qui est qui va être injecté parce que dans le fond, le, le Congrès a accepté ça, ça passe devant celle le Sénat le 100 milliards, euh, le nouveau plan de relance de Joe Biden, ça c'est en plus. Ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui embarque dans le système. Euh, c'est une des raisons pour laquelle justement, euh, bon, on va dire on va lire euh, ce qu'il dit ici, ça c'est à part, cela n'inclut pas la relance de 2000 milliards. Là. Les banques n'ont pas la capacité de bilan pour intégrer cette Expansion si elles sont obligées de refuser de nouveaux déposants. Hein. Ce sera presque certain, euh, certainement en facturant des dépôts. Des bon, taux d'intérêt négatifs, c'est ça. On irait dans les taux d'intérêt négatifs parce qu'il y a tellement d'argent dans, dans le système. Euh, euh, OK, avec les. Avec les taux à terme du dollar déjà en hausse, non seulement il sera probablement trop tard pour que la Fed réussisse avec une torsion d'opération, mais les bulles sur les marchés financiers risquent d'être sapées euh, par la hausse des rendements obligataires. Parce que c'est ça, euh, les rendements obligataires probablement vont peut-être continuer. La, la Fed va lutter contre ça en achetant des obligations, mais euh, on va voir ce qui va arriver. Donc, entraînant le dollar vers le bas, ça c'est sûr, plus d'impression monétaire, le dollar va poursuivre sa chute vers le bas, on va aller voir, voir ça en dernier. Et là, on euh, n'écarte pas ce résultat et on peut s'attendre à ce que son prix soit nettement plus élevé. Tout ça à cause des opérations de la Fed et euh, du gouvernement américain. Et euh, on va aller plus loin dans l'article. Euh, le MMT n'est qu'une forme de billet de confirmation du financement infl inflationniste des dépenses publiques. Il n'y a rien de moderne là-dedans, dans le fond. On dit la théorie mo monétaire moderne. Sous Trump, euh, la théorie, ben, ça commence avec Obama, et avec Trump, c'est ça s'est poursuivi. Euh, chaque dollar, euh, ça prend... Je 4, 5, 6 dollars à peu près, je ne sais pas, pour créer un dollar au produit. 4, 5, 6 dollars créés euh, au, par le gouvernement américain, la Fed, avec le Trésor, pour euh, euh, créer un dollar de produit intérieur, intérieur brut. Et on ne peut pas lâcher le morceau et augmenter les taux d'intérêt, euh, tout s'écroulerait. Donc, euh, on est, bien, on est, la Fed, le gouvernement américain est piégé, ils n'ont pas le choix de continuer, c'est comme quelqu'un qui a besoin de sa dose euh, de drogue, euh, et il ne peut pas arrêter euh, sinon il se sent malade et, et c'est la même chose aussi, de le junkie là, mais c'est la même chose aussi euh, de quelqu'un qui a démarré une chaîne de Ponzi, euh, il n'a pas le choix de poursuivre euh, jusqu'à ce qu'il se fasse euh, prendre comme euh, Bernard Madoff qui s'était fait prendre, donc ceux qui rentraient, euh, les dernières rentrées finançaient les plus Ancien et ainsi de suite, plus que personne qui rentre, eh bien, la chaîne de Ponzi euh, se poursuit et ça va bien euh, jusqu'à ce que qu'un jour, euh, ça euh, c'est la fin de la chaîne de Ponzi et euh, l'escroquerie euh, se fait découvrir. Mais au niveau de la fête, c'est ce qui arrive en ce moment. Et euh, vu que c'est eux qui tiennent les, les guides, euh, ils décident des, des règles et euh, un individu qui ferait ça se ferait arrêter, euh, mettre en prison et tout le tralala, mais euh, pas euh, à la fête. Donc, euh, c'est ça. Euh, le trésor... Euh, euh, Jeannette et Hélène qui se trouvaient au trésor. L'administration Biden et en particulier sa secrétaire au trésor, Madame Hélène, semble déterminée à accélérer les politiques de la théorie moderne euh, monétaire, donc ce qui était déjà en place là dans le fond, on injecte de l'argent on se dit, bon c'est pas grave euh, les euh, euh, la, la dette qui augmente, aucun problème euh, dans le fond, pourquoi euh, là, on, euh, les, les, les Américains doivent euh, euh, 28 000 milliards mais pourquoi que ça serait pas 30 000, pourquoi que ça serait pas 50 000, et c'est ça qui est prévu là, de continuer à imprimer donc ça va faire en sorte que le dollar américain va baisser sur le long terme. Cela n'est pas surprenant, suivez le dogme et vous comprenez que la prochaine étape, elle est au d'intérêt décatif en tant que politique euh, conçue pour stimuler l'économie euh, américaine à sortir de son effondrement post-Covid. Le dollar et la livre, Sterling, sont deux des principales devises occidentales dont la Banque centrale n'ont pas encore adopté cette politique, mais la Fed reste réticente. Donc, parce que dans le fond, euh, le dollar américain, ben, les taux d'intérêt sont pas encore dans le négatif en Europe. C'est rendu à, à, à ça euh, pour aux États-Unis. Donc, euh, c'est ça. Euh, Jeannette Yellen va pour suivre euh, cette folie d'impression monétaire. Et euh, justement, le petit, euh, ben, vous connaissez certainement, euh, on se trouve à avoir à, à ici euh, la dette. Euh, on est rendu à 20, proche 28 euh, 000 milliards. Hein, C'est la dette américaine. Ça, ça fait 84 dollars par citoyen. Et de, la dette par payeur de taxes, est 23 000 euh, de, euh, de, excusez, de 223 000 euh, euh, Les dépenses, c'est si, euh, si, euh, 6 000 milliards. Euh, le déficit, parce que dans le fond, on peut être... En, la dernière fois qu'on était en surplus, c'était avec la fin du règne de Clinton, euh, où on avait eu un surplus. Et là, on est en déficit depuis ce temps-là. Et on est rendu à 3 200 milliards, je pense, c'est cumulatif de cette année. Euh, donc, euh, c'est ça, le, le site est très intéressant pour ça, parce que euh, y a les, les revenus des taxes, c'est 3 000 milliards, le, les dépenses, c'est 6 000 milliards, donc euh, euh, revenus par citoyen 80 à 10 000 euh, si, on, si on voit ça, si on fonctionnerait comme ça d'une manière individuelle, on ferait faillite, c'est sûr, mais le gouvernement américain ne peut pas faire faillite, parce que c'est lui qui qui, qui qui est à la... C'est lui qui dirige, c'est lui qui construit, qui, qui crée la monnaie à partir de rien et c'est lui qui impose sa monnaie à travers le monde. Donc, euh, on en est rendu là. Et pour terminer, ce qu'on va voir, tout simplement, on va aller voir euh, justement, euh, pas, pas prendre trop de temps pour... Euh, Regardez ça, mais regardez le dollar américain à long terme, euh, on ne retournera pas sur l'or. Hier, euh, je vous ai montré un peu de, le graphique de l'or aussi, de, euh, des matières premières qui, euh, ça, ça se trouve être euh, euh, à Vancouver. Je, je vous ai montré ça hier dans mon. dans ma vidéo. Euh, en passant, regardez le bitcoin ce matin, euh, dégonfle, euh, c'est un peu normal, là. on avait vraiment atteint... Euh, une montée vraiment assez élevée. Donc, euh, on n'ira pas là. Tout simplement, je voudrais vous montrer le dollar américain. Bon, on va y aller peut-être euh, au niveau de l'économie comme ça. Et euh, je vais vous montrer ça avec une simple droite comme ça. Et vous montrer le tableau à long terme. Encore une fois, il n'y a rien de changé, il n'y a rien de nouveau. Euh, là, en ce moment, ce qu'on est, tout simplement, ce qu'on est en train de vivre, c'est un rebond un rebond technique euh, euh, dû au fait qu'on avait eu euh, ben, cassure du long long euh, la longue tendance comme ça et si on regarde le dollar américain à long terme là malheureusement j'ai pas de données avant 86 euh, ben là c'est ça on se trouve à construire euh, on a construit un, un grand double euh, bon, on va dire un euh, porte taffer tête et épaule double inversé donc euh, techniquement on devrait poursuivre la descente et fondamentalement aussi parce que dans le fond, on se trouve à, à, à, à continuer à imprimer, comme je vous ai montré, euh, euh, de l'argent artificiellement à partir de rien. Et euh, le scénario va continuer. On se trouve à utiliser cet, cet argent-là pour les dépenses euh, courantes. Et euh, bah, la, encore le M1, la masse monétaire, se trouve encore à gonfler. Euh, C'est, euh, regardez, août, septembre, octobre, novembre... Euh, décembre, euh, décembre, décembre, janvier, on n'arrête pas de monter là, la masse monétaire, ça c'est plus les comptes en banque, là. les personnes ont beaucoup beaucoup de cash, on ne dit pas tout le monde, mais beaucoup beaucoup de personnes ou les grandes, entreprises ont du cash en réserve et ne dépensent pas, euh, garde cet argent, on le voit par la vélocité de la monnaie, on revient à ça. Euh, petite courbe très, très importante qui se trouve être la Vélocité de la monnaie à partir de 1959 et on avait eu une, une croissance jusqu'en 97-98 et lorsqu'on est tombé avec le premier crash, 2000, ensuite 2007 et aujourd'hui 2020, on n'a pas arrêté euh, la, la, la, la Vélocité de la monnaie. A n'a pas arrêté de décroître, là, dans le fond, euh, la vitesse à laquelle les billets tournent. Et c'est un peu aussi à cause de la financiarisation, euh, justement, de l'économie. Et euh, M2, qui se trouve être la masse totale, elle aussi continue à monter. Donc, on injecte des dollars en pensant qu'on va repartir la machine. Euh, malheureusement, c'est n'est pas ça qui arrive. C'est sûr que la crise du COVID a brisé un paquet de de, de chaînes d'approvisionnement. Et les, les la raison, une des raisons pour laquelle on est dans... Euh, en tout cas, c'est probablement une des raisons euh, qu'on est dans le l'inflation le, le, le, au niveau des matières premières. Ben c'est à cause de ça. Beaucoup de chaînes d'approvisionnement ont été brisées et euh, aussi euh, à cause des politiques de la Fed. Aussi, on met plus d'argent dans le système. Donc, euh, en n'ayant pas plus de ressources. Euh, c'est officiel que eux pensent ou, ou, ou plutôt sont dans un... Euh, Grégory Menarino dit que tout est calculé dans le fond, euh, la Fed veut devenir l'acheteur et le vendeur de tout sur la planète, non non seulement aux États-Unis euh, mais sur la planète euh, probablement qu'il y a une partie de vrai là-dedans mais il y a une partie aussi que la Fed a perdu le contrôle et euh, c'est ça qui fait en sorte que la Fed euh, n'a comme seule solution ben, jouer avec les taux d'intérêt et je vois avec les taux d'intérêt. Elle n'a pas l'intention de le faire. Elle veut laisser les taux d'intérêt bas parce qu'elle ne veut pas que euh, le marché s'écroule. Mais là, elle voit aussi que les obligations, euh, le rendement des obligations monte, donc les obligations, le prix des obligations descend. Euh, C'est pas euh, Jojo. Donc, est-ce que la question est-ce qu'elle veut sauver le marché obligataire ou le marché euh, des actions, le marché? boursier. On va voir ce qui va se passer. Je n'ai pas d'idée. C'est pas moi qui décide. Je ne suis qu'un observateur comme je vous dis souvent. Euh, cependant, je vous dis encore que le prix de l'or, malgré que les chutes qu'on a eues et cette consolidation qui continue à s'éterniser, même si l'or le, le, va continuer peut-être à, je ne sais pas, j'ai aucune idée à, à, à, à corriger. Et eh bien sûr, le long terme, l'or euh, est une solution vraiment. Euh, euh, une solution solution euh, euh, de réserve de valeur qui euh, est, est du solide et euh, on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, mais pour moi, l'or et l'argent aussi, parce que ça, ça se trouve être un métal, comme je vous dis, industriel, et beaucoup, beaucoup avec les politiques qu'on veut mettre en place au niveau de l'électrification des transports au niveau de la voiture, au niveau de un peu toutes les, toutes les, tout ce qu'on voit, les vélos électriques, les trottinettes électriques, les, les tout-terrains électriques, les, les motoneiges électriques, ça, ça débute là. On s'en va vraiment dans l'électrification qui fait en sorte qu'on va avoir beaucoup, avoir beaucoup besoin d'argent au niveau de l'électronique, au niveau des panneaux solaires. Donc, euh, euh, l'or comme métaux de base et l'argent aussi, euh, euh, c'est l'avenir. Donc, euh, faites-en ce que vous voulez, euh, c'est ce que je pense. Et, euh, et on va essayer de regarder cette semaine ce qui va se passer, parce qu'il euh, ne faut pas oublier qu'on a le discours de, de Donald Trump aujourd'hui pas en parler, parce que ma vidéo pourrait être... <rire> donc, c'est ça le discours de aujourd'hui euh, sur CEPAC. Euh, donc, on se revoit cette semaine, parce que dans le fond, euh, euh, je pense que Joe Biden fait exactement le plan qui avait été décidé, c'est-à-dire celui de des mondialistes avec Claude Schwab, le farfelu avec Claude Schwab et où euh, on enlève toute rationalité dans les équations, on essaie de s'en aller dans l'irrationnel en pensant que tout le monde comme ça, mais la réalité est pas tout à fait de ça parce que je pense que plusieurs personnes commencent à se réveiller sur euh, cette folie de, au niveau économique d'impression monétaire et même plus que ça sur le rationnel, le rationnel n'existe plus aujourd'hui, on est dans l'irrationnel on je dirais rien, mais vous savez ce que je parle, parce que je veux pas, dans le fond, que ma vidéo soit enlevée. Si elle est enlevée, ça, ça ça me dérange pas, dans le fond, c'est pas une question de ça, mais je veux continuer à faire des vidéos pour vous présenter euh, des vidéos économiques, mais euh, euh, cette, euh, dans le fond, ce qui va arriver dans les prochaines années, peut-être que, justement, les fameux démocrates vont avoir à vivre euh, euh, beaucoup, beaucoup de turbulences à tous les niveaux et peut-être qu'eux-mêmes vont se planter. Ben, L'avenir nous le dira. Donc, euh, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.